Remember Mais je sais qu'il est là. Mais il y a une putain de bouteille de vin, la même bouteille de vin A chaque fois. On en a parlé la dernière fois. La bouteille de vin et le laptop. Mais il y a que dans ce jeu de merde que tu vois ça. Bonjour Sheiko, Qu'est-ce qui a fait que vous avez raté le fait d'être champion du monde Ah, je sais pas. C'est parce que fait, je sais pas si c'est une bouteille de vin ou je sais pas. Il a un accent, il a un accent du sud, Cheiko, allez vous faire un Oh là là, on va encore avoir des, des, des giga-chats avec nous. Qu'est-ce qu'il fait, lui Vas-y, j'arrive de le ban. Ah, je peux. Vas-y. Amazing Amazing Very good play Tiens, manche chat, toi. Oh, elle est trop haute. Merde. Je suis sûr il est à terre. Qu'est-ce qu'il fait à tirer ce blaireau, là Bah oui, t'es dans la cafette. Bah, je vais tirer là, et tu vas être en face de moi. Comment il m'a tué avec la tête à l'envers Oh bah je sais pas, parce que je suis un débile GG guys, amazing play especially the Amaru hein Nice Subscribe to my channel, you guys are rich, ok Go to Six squadder on Twitch and you pay, ok Now J'en ai marre, je vais chercher aux Etats-Unis maintenant les subs. Ouais je suis gris, <rires> je. Why is that funny My bad. Yeah, stop, stop area. having Keep fun, on, okay? It's a game. You're, about, up, bitch, stop. Stop. you're not supposed up. to have fun. I'll kill you! I'll kill you! Yeah, you don't kill anyone, man. Like you're like. I you. kill you. And, and, kill, that, and, that's, and that's what? Who, who the fuck are you I'm talking see, to, you motherfucker? Racist. That's I I racist. No Middle East countries qualify for the round of 16. Racist. You are racist. No Middle East. I'm fucking France, you motherfucker! Yeah, exactly. We just won the major! It fucker! Oh, baguette! Too. Ta mère la baguette, fils de oh. p! Alright, oh. let's have fun, guys. Yeah, thank you, I love you. Let's be positive now. <laughs> yeah, I'm on stream, by the way. You lost your account, you motherfucker. No! <laughs> yeah. My career's over! Bro, toi tu crois quoi? whole time? Oh, my God. Dire mates is on a laptop, bro. He can't do anything. Is he playing with a touchpad? I think he's playing with the controller. Oh, my God. <laughs> <laughs> <laughs> oh, my God. You're so smart. But you're gonna die. You know that? I'll suck your dick if you get him. Oh, my God. Oh, my God. <laughs> oh, my God. Oh ah, a been no fucking ah. tonight. Fleur de sel, toujours fleur de sel de Guérande, meilleur sel du monde, c'est en Bretagne. 44, Loire Atlantique, comme Nantes. Ok? C'est tout! Y a pas d'autres discussions. Guys, please tell me, do you think that the 44 Loire Atlantique is in Bretagne? Wait what? Ils savent pas, ils connaissent pas. Do you think that the 44 department in France is in Britannia, yes or no? Dude, I don't know, I'm fucking American. I'm yeah, but fucking... you should know, man, like Britannia. Les Américains sont pas capables de passer leur pays sur une carte si tu leur parles de la Bretagne. We're gonna lose that, guys. I can't lose, I need to create content. Sorry, bro, this is your content. Oh, my content sucks. <laughs> bro, your content is amazing, bro. Yeah, well then, take my charm, man. Bro, how would you fucking tell us who the fuck you are first? Yeah, I'm Six Squatter, all right? Who the fuck oh, is okay. that? Who right. the fuck is that? Oh, I created the meta on that game, I'm the fucking world champion, man! I don't fucking know who you are! Well, but you shoot, man! I created the meta! Everything that you're doing in this game, I created it, you know? That's not that's normal! Cute. If I was American, everybody would oh, be stuck in my god! I don't want fucking Siege videos! Alright, let me get a channeling. Six Squatter, s i x t u a t r -E. La Glorious modèle O, elle est bien. Eh vous me cassez les c. Vous voulez pas appeler Darty Vas-y, je vais appeler Darty pour. Vous. Bonsoir et bienvenue chez Darty. Ouais. Sur un produit informatique, ouais. multimédia, téléphonique oui. ou objet connecté, tapez 3. 3. Veuillez patienter quelques instants, 100. un conseiller va vous répondre. répondre. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'aurais voulu avoir un petit renseignement s'il vous plaît. Enfin, d avoir des renseignements sur des souris gaming, je sais pas si euh, vous avez quelqu'un qui est un peu expert par rapport à ça. Hein. Mais qu'est-ce que vous souhaitez connaître et savoir vis -vis des souris gaming Moi j'aimerais savoir en fait, juste, il y a un jeu qui s'appelait le Rainbow Six, je sais pas si vous connaissez. Rainbow Six, là, non, mais je l'ai vu Ouais, oui. <rire> bah ben, vous le vendez à Darty, j'aimerais devenir champion du monde sur ce jeu et j'aimerais juste savoir quelle est la meilleure souris pour y parvenir. La meilleure souris, ça, euh, certainement, euh, euh, bah, c'est préférable de demander de l'adjoueur, ça c'est disponible sur YouTube. Les streamers mais, et euh... tout, là Exactement. Non ah, mais je leur fais pas je confiance, pas. Euh, ils, à chaque fois c'est sponsorisé, leur truc. Non, voilà. non, conseil de faire, vous allez vous déplacer en magasin, puis de voir des souris en exposition et de voir ce qu'il en est. On peut pas trouver une souris du jour au lendemain, monsieur. Non, vous avez raison. L'ergonomie, ben bah ouais, bien sûr. Je vais faire ça. Je vais me déplacer en magasin. Non, pas eh ben, merci beaucoup pour tout, monsieur. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci, au, revoir. au revoir. Voilà, donc il a bien dit, casse pas les couilles streamers, d'accord Tu te déplaces en magasin, petit fils de p***, et tu vas les essayer, tes petites souris de merde. Je me suis renseigné pour tester les souris, comme l'a dit le conseiller Darty. Mais le problème, c'est que je suis condamné en Belgique un an. Et il n'y a pas de magasin informatique dans ce tiers monde. Je fais comment mais qu'est-ce que tu fous en Belgique, mec, en même temps Venez en France, c'est mieux, quand même. Y'a rien qui est mieux en Belgique. Et Je suis allé au moins cinq fois à Bruxelles, et donc une fois à Charleroi. Y'a rien qui est mieux en Belgique, tu vois Peut-être la mentalité, les gens sont peut-être un peu moins cons, quoi. Les frites et la bière. Oh, non, mais attendez, les mecs, vous avez inventé les frites. Euh, on a pris les patates, on les a mis dans l'huile, on les a coupées, ça fait des frites. Elles sont meilleures. Oh, des fesses de putain de façon, hein, de on sait, là, hein Ça nous prend tout, hein, de toute façon. I'm ça nous prend la traite, ça nous prend tout. Regardez, et le one-tap, il va le prendre, lui. Bah oui, hein, ça c'est moi qui l'ai inventé, tu vois. Et à chaque fois, ça passe, ok Et s'il y a un autre petit fils de qui dit que c'est lui qui l'a inventé, vous lui dites, non, ça c'est 6 C'est pas un belge qui l'a inventé, ça Ouh. Ah non, ça, ils mettent des têtes comme ça. On voit pas ça en Belgique, hein. Non, non, non, non, no, no, no, no. Mais, mais ah Vas-y, mais les balles n'existent pas là ou quoi là? Ouais, ce shoot. Mec, euh, mon shoot était impeccable T'as pas le droit de contredire ici, ok C'est 49-3 autrement. Soit vous êtes avec le roi, soit vous êtes... Euh, terminé. C'est quoi ce team, là Bah ouais, faut recharger.